le cours sera en deux parties. La première, on va parler des réglages. On va parler des réglages communs. Il y a des paramètres qui sont un peu inhérents à chaque constructeur. Avec les plugs, on a pas mal de paramètres supplémentaires. On va juste évoquer pour l'instant les paramètres de base. Donc, euh, bah vous les connaissez puisque normalement, vous avez eu cours avec Mathieu là-dessus. Donc, le seuil, threshold en anglais, voilà, qui permet de Décider à partir de quel niveau sonore la compression va s'enclencher. Le ratio, voilà, qui est le, le degré d'atténuation euh, du son une fois qu'on a franchi le seuil. Le make-up, qu'on appelle aussi le, le gain de sortie. Ça, on en a parlé plusieurs fois en cours. Vous savez que quand on veut comparer deux sons, il faut toujours que les sons soient au même niveau. Euh, il y a cette loi psychoacoustique qui dit que si on écoute un son plus fort qu'un autre, même s'ils sont identiques, celui qui est plus fort nous paraîtra mieux. Donc à partir du moment où on va compresser, donc on va, on va enlever du. Du, du, du niveau, il va falloir compenser cette perte de, de, de niveau en remettant un peu de gain en sortie ce qui vous permettra plus facilement d'entendre le son que vous avez avec et sans compression surtout ce qui m'intéresse là aujourd'hui c'est parler de l'attaque et le release c'est les deux paramètres qui sont les plus difficiles à appréhender et à entendre quand on travaille sur les, les compresseurs et puis il y a beaucoup de choses euh, assez fausses qui se disent sur ces euh, sur ces paramètres. On va déjà expliquer à quoi ça correspond. Je prends une petite documentation ici. Donc ça, c'est la doc du, du DPR402 qu'on a en studio analogique. Et regardez on regarder ce qu'on trouve dans cette doc. Voilà. L'attaque et le temps qui s'écoule avant que le compresseur commence à atténuer la sortie, après que le, le, le seuil ait été euh, franchi. C'est absolument, complètement faux. Euh, et c'est souvent comme ça que, que, que vous définissez le, le temps d'attaque. Euh, en fait, quand on dit ça, ça voudrait, ça voudrait dire qu'à partir du moment où on franchit le seuil, le compresseur commence à fonctionner au bout d'un certain temps. C'est archi faux. Euh, je vous le montre. J'ai fait une petite session Reaper, voilà, ici sur cette tranche-là je génère un, un sinus à, à 2000 Hz et j'ai différents, euh, différents niveaux qui sont automatisés ici. Et si on regarde par exemple ce qui se passe dans mon compresseur, là j'ai du son qui rentre. Si je suis ici, j'ai du son qui rentre au-dessus du seuil, vous voyez je compresse. Là je suis encore au-dessus du seuil, je compresse toujours. Et là, je suis repassé sous le seuil. Donc, c'est la forme d'onde qu'on a, euh, qu a ici. Donc, j'ai sur cette tranche-là, pardon, voilà, sur cette tranche ici, j'ai mon sinus à différents niveaux. En dessous, je vous montre, j'ai un compresseur, je vous montre les réglages, il est ici. Voilà. J'ai une attaque de 3 millisecondes un release de 50 millisecondes, un ratio de 1 pour 8, et puis mon threshold. Donc, dans cette zone-là, je ne compresse pas. Dans cette zone ici, je compresse fortement. Je compresse, vous voyez, de moins 9 dB. Ici, quand je passe dans cette zone, je compresse, je suis toujours au-dessus du seuil, mais je compresse moins. Et ici, je repasse sous le seuil. Regardez ce qui se passe surtout sur cette tranche là voilà voilà voilà le signal que j'ai enregistré du de, de ce sinus ici qui rentre dans le compresseur vous voyez qu'on a une atténuation qui n'est pas immédiate mais dès que le, vous voyez, dès que le sinus en fait euh, change de niveau dès ce moment là on commence à atténuer et quand on parle de temps d'attaque c'est pas le temps que va mettre le compresseur pour réagir c'est le temps que va mettre le compresseur pour arriver environ aux deux tiers de la de la compression et regardez là on va dire que je fais à peu près la compression on va dire totale si je mets à peu près aux deux tiers euh, bah regardez le petit compteur ici me dit que j'ai euh, 5 millisecondes. Alors peut-être que j'étais un petit peu généreux. On va dire que les deux tiers, c'est peut-être ça. Voilà, 4 millisecondes. Donc on, on est en tout cas dans cette ordre de, de grandeur. Donc attention à ça. Le temps d'attaque, c'est pas le temps que va mettre le compresseur avant de, de, de, com de, de compresser. C'est le, le temps que va mettre le compresseur pour arriver environ... Aux deux tiers du, du, du taux de compression auquel il doit arriver. Euh, je vais reprendre ma petite euh, documentation de tout à l'heure, si je la retrouve. Voilà. Donc ça, c'est faux. Par contre, si vous regardez un peu plus loin dans la doc, heureusement, il nous donne la définition exacte de l'attaque. Je pense que ce n'est pas la même personne qui a écrit toute la do documentation. Donc, le pardon, les temps d'attaque sont mesurés pour arriver à 60%. 3%, donc quand je vous dis les deux tiers, on n'en est pas loin. Du gain final de réduction, euh, si on, on est 8 dB au-dessus de, euh, du seuil. Ça veut, ça veut dire plusieurs choses. Le temps d'attaque, en fait, il n'est pas... Euh, il n'est est pas absolu. Si jamais euh, vous devez compresser euh, de, de, de 3 dB, par exemple, parce que vous êtes légèrement au-dessus du seuil, il y a des, de fortes chances pour que ça soit plus rapide que si vous devez compresser euh, de, euh, de, de, de 10 dB. Donc en fait, quand on parle d'attaque, on parle plutôt d'une pente plus que d'un temps. Voilà. Pour le release, c'est la même chose. Regardez. Ici... Je passe sous ma barre de seuil. Et vous voyez ce qui se passe. On revient petit à petit à la normale. C'est-à-dire que là, on imagine qu'on compresse, par exemple, de euh, à cet endroit-là. On va vérifier. On compresse de, euh, de moins 4,6 dB. Et à partir du moment où j'arrive sur cette, ce, cette partie du signal, je repasse sous le seuil. Mais je, il y a à cet instant précis où je repasse sous le seuil, je continue à compresser de moins 4,6 dB. Et puisqu'on est repassé sous le seuil, on revient au ratio normal de 1 pour 1, qui est celui qui est sous le, sous le seuil. Donc, pour le release, la définition est la même. Maintenant, petite précision, je vais vous remontrer la documentation de tout à l'heure. C'était ici. Regardez celle-là. Le release est le, le, le temps que met le compresseur pour retourner à la normale après que le, signal, le niveau du signal soit passé sous le seuil. Ce n'est pas faux, mais c'est très incomplet. Il ne faut pas imaginer que le release n'agit uniquement que quand on passe sous le seuil. Regardez ici. Si vous vous souvenez, entre cette partie-là et cette partie-là, les deux signaux sont au-dessus du seuil. Vous voyez, j'ai mon, mon seuil qui est ici, là. Donc on est deux fois au-dessus, sauf que là, beaucoup plus au-dessus, donc on compresse de moins 9 dB. Et là, on est un peu moins au-dessus, donc on, on compresse de moins 4 dB. Regardez ce qui se passe ici. Je passe de ce niveau-là à ce niveau-là. Jamais je suis repassé sous le seuil jamais je suis repassé sous mon threshold par contre on a quand même l'effet de release donc même si on est au dessus du, euh, du threshold notre compresseur passe son temps soit à attaquer soit euh, à, à relâcher en fonction du type de signal mais cette, le, le relâchement n'intervient pas uniquement que l lorsque l'on repasse sous le seuil ça intervient en permanence Cette courbe-là qu'on voit ici, vous voyez, le fait qu'on continue à atténuer même une fois que le signal est, est passé, c'est par exemple ce genre de choses qu'on va utiliser quand on va vouloir faire ressortir une attaque. Ça permet de laisser passer une attaque et en calculant le temps de relâchement derrière, d'atténuer par exemple la résonance d'une caisse claire ou d'atténuer un petit peu la résonance d'une peau de, de grosse caisse et donc de faire ressortir l'attaque. Donc c'est aussi une des choses qu'on va aborder. C'est qu'on peut effectivement utiliser les compresseurs pour réduire la dynamique, mais on peut aussi, en utilisant les compresseurs d'une certaine façon, augmenter la dynamique. Là, je prends la documentation d'un autre compresseur. C'est une marque qui s'appelle Summit, qui fait un compresseur qui s'appelle le DCL200. Si vous regardez le compresseur, ici, les graduations vont de 0 à 10, mais sur l'attaque et le release, il n'y a pas euh, de notion de, de temps. Si vous regardez dans notre documentation, ils disent que les temps d'attaque vont être entre 0,1 milliseconde et 100 millisecondes, et les temps de release vont entre 35 millisecondes jusqu'à 10 secondes. Euh, et il y a une petite note qui dit que en fait, ils ne veulent pas volontairement euh, mettre les, euh, des, les graduations sur la façade de la machine parce que bah, ces temps... Ils ne sont pas absolus, ils varient en fonction de, euh, de la quantité de, de réduction ou de, de relâchement du compresseur. Ils ont quand même fait des mesures, puisqu'ils les donnent, ils disent que le, le compresseur a une attaque de 0,1 milliseconde ici. Bah, ils disent que voilà l'attaque, elle correspond euh, à une variation de 12 dB sur ce qu'ils appellent un full signal change. Ça veut dire, je pense, quand on passe de, de sous le seuil à au-dessus du seuil pour une compression de 12 dB, ils arrivent à le faire en 0,1 milliseconde. Donc ils ont fait des mesures, mais l'attaque n'est pas quelque chose d'absolu, ça dépend de la quantité de gain que vous allez réduire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller lire un article de quelqu'un qui s'appelle Gregory Scott, et c'est vraiment très intéressant. Allez, maintenant qu'on a défini... Euh ce que c'était avec l'attaque et le release, on va regarder un petit peu à quoi ça, à quoi ça ressemble. Je reviens là-dessus. Hop, je range mon doc. Donc, dans ce premier exemple, on va comparer. Vous voyez, là, j'ai Fast Attack. 3 millisecondes pour 50 millisecondes de relâchement. Le même compresseur avec exactement les mêmes réglages, sauf que j'ai un temps d'attaque de 50 millisecondes et un temps de release de 100 millisecondes. Regardez ce qui se passe ici. On voit vraiment. Hein. Pardon, je vous fais comparer des choses qui n'ont pas la même taille, donc c'est pas facile. Oh. Donc vous voyez, on arrive exactement au même niveau ici et ici, sauf que là, on y arrive très rapidement et ici, on y arrive lentement. Pour ce qui est du release, c'est la même chose. Donc là, on est sur le release, on voit là, c'est plus court qu'ici. Là, je vous rappelle qu'on est sur un release au-dessus du seuil. Même chose ici, on le voit, voilà, on a un release qui fait cette taille-là, alors qu'ici, on a un release qui est bien plus, bien plus long. Allez, je vous montre autre chose. Maintenant, on a défini le temps d'attaque. Je vais vous montrer qu'on peut changer les caractéristiques du compresseur d'une autre façon. J'ouvre mon plug Cocos, ici, donc qui est le plugin interne de Reaper. J'ai la piste 6, celle-là en bleu qui correspond à ce compresseur, et celle-là en vert qui correspond à ce compresseur. Temps d'attaque, 50 millisecondes. Temps de release, 400 millisecondes. Exactement la même chose en attaque et en release ici. Qu'est-ce que j'ai changé J'ai changé là où on prélève le signal pour la détection et le contrôle du gain. Alors, vous savez que dans un compresseur, la partie du compresseur qui, euh, qui contrôle le, le gain, c'est ce qu'on appelle le sidechain. Le sidechain peut être prélevé soit en amont, c'est-à-dire que le signal qui rentre est splitté et on, on, on contrôle le gain avec ce signal-là. Mais historiquement, les premiers sidechains prélevaient le son non pas à l'entrée du compresseur, mais à la sortie du compresseur. Euh, il existe aussi, ça vous le connaissez tous, qu'on appelle le sidechain externe, qui permet de contrôler le gain de compression via un autre signal. Par exemple, on peut contrôler la compression d'une grosse caisse via le, le, le signal d'une basse, par exemple. Donc là, même paramètre, même temps d'attaque exactement. La seule chose ici, c'est que j'ai dû baisser un petit peu mon seuil pour avoir le même taux de compression. Pourquoi bah Puisque je prélève mon seuil derrière et que le son est, est compressé, j'ai dû, dû baisser mon seuil d'autant. Mais vous voyez que j'ai exactement la même compression en haut et en bas. Si on regarde les courbes de ça, regardez. Les temps de réaction, en tout cas les courbes de, de compression, ne sont pas les mêmes. Pourtant, j'ai exactement le même temps d'attaque. En fait, ici... On a quelque chose qui est très logarithmique, et cette courbe-là qui est un peu moins logarithmique. Donc ça, ça change les caractéristiques soniques du compresseur. Les... La sensation sonore ne sera pas la même. On a la même chose pour le release. Regardez. Cette courbe-là semble plus longue que cette courbe-là. C'est ça qui fait la caractéristique d'un compresseur. Allez, autre chose. Deux plugs d'une marque qui s'appelle Tone Booster. C'est très bons plug à un prix dérisoire. Même paramètre, exactement. Attaque, euh, voilà, 50 millisecondes, release 400 millisecondes, même threshold, même réglage, exactement. Par contre, ici, vous voyez, on peut changer le type de, de compresseur. Vintage Punch, Modern Punch, Smooth Rider, j'en ai pris deux. Vintage et puis Pump and Breeze. Même réglage et regardez les deux courbes qu'on obtient. Vous voyez comme les courbes sont, sont différentes. Voilà. Donc une fois de plus, le, le caractère, le type de, de compresseur, euh, il est donné par ces euh, par ces courbes, ces courbes là. Et ça, il faut savoir qu'effectivement, à chaque euh, euh, quand on parle en analogique, à chaque chaque type de conception, qu'on soit sur du Varimu, sur du FET, sur du, du VCA ou de l'optique, euh, ce sont ces, ces, ces, grandement ces courbes-là, ce type de courbe là qui, qui, qui changent d'un compresseur à l'autre et donc qui change le type de son de, de la compression. Encore une petite chose à voir, je range ça. Ceux qui ont fait le cours, euh, vous vous souvenez probablement quand on s'est amusé à compresser très fortement une grosse caisse, on entendait de la distorsion. Euh, ceux qui n'ont pas fait le cours, je vous montrerai assez prochainement. Mais regardez ce qui se passe. J'ai changé ma fréquence ici. Plutôt que d'envoyer de, du 2000 Hz, j'envoie vous voyez, du, ça va être du 50 ou du 60 Hz. Ça, ça, ça c'est la piste qui n'est pas compressée. Ça c'est la piste qui est compressée. Et ce que j'expliquais, c'est que quand on est dans des basses fréquences, si on arrive sur des paramètres d'attaque euh, extrêmes, donc là j'ai carrément mis 0 et 0, et eh ben regardez à quoi ressemble la forme d'onde ici. On a quasiment transformé notre sinusoïde en, en triangle avec une grosse déformation. Et ça, c'est parce que au lieu de compresser la forme générale, comme on a ici, on, on fait une, une forme une forme d'onde euh, type ADSR. Et là, on ne compresse pas l'ADSR, on compresse carrément chaque, euh, chaque cycle euh, en haut et en bas. Donc là, on, on déforme, on écrase, et quand on fait ça, on rajoute énormément d'harmoniques. Et euh, après, c'est pas forcément mal, mais il faut savoir que si on travaille avec des temps d'attaque très, très courts et des temps de release très courts, on va rajouter de la distorsion dans les basses fréquences. Voilà, on arrête ici pour les paramètres, la suite dans la deuxième partie.